Si, euh, je ne sais pas si, euh, si quelqu'un veut, ouais, on va probablement enchaîner sur la suite. Euh, eh ben, merci encore Frédéric pour, euh, bon. pour ta présentation. Merci beaucoup. Et, euh, je vais ensuite passer la parole à Lise Legrand, qui euh, travaille à la, la, la, la Pitié-Salle-Pétrière, qui va nous parler d'un deuxième papier qui porte plus sur euh, les facteurs euh, prédictifs d'événements, et notamment euh, la dose de diurétique. Et la classe NYHA, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Lise, on te laisse la parole. Donc, euh, bonjour à tous. Euh, je vous remercie de, de me permettre de participer à cette bibliose. L'article que j'ai choisi concerne le rôle de la dose de diurétique et, euh, le stade NYHA, et du stade NYHA, euh, finalement, euh, dans la prédiction de la mortalité chez les patients atteints d'amylose à transthyrétine. Donc, euh, bon, l'amylose TTR est une maladie de plus en plus diagnostiquée, d'autant plus qu'il y a un traitement à proposer et euh, que euh, le, le diagnostic se fait par une imagerie non-invasive, euh, ce qui rend euh, ce diagnostic beaucoup plus facile. Les scores euh, prédictifs de mortalité actuellement connus sont euh, le score de la... De, le score euh, intitulé Mayo risque modèle qui comprend essentiellement basé sur la NT proBNP et le, et la troponine qui concerne euh, les amyloses plutôt white euh, type TTR et le Yuka risk modèle euh, qui permet en fonction du type en, qui intègre lui l'amylose TTR le NT -pro bnp et euh, la fonction rénale le but de, de de cette étude et de ces scores, c'est de mieux stratifier la gravité des patients atteints d'amylose TTR afin de mieux les traiter, ce qui est quand même un bel objectif. Donc l'hypothèse qui a été formulée, c'est que la dose de diurétique et le stade NYHA du patient sont deux facteurs prédictifs de mortalité dans l'amylose cardiaque TTR. Donc euh, les moyens... Euh, pour, pour arriver à montrer cette hypothèse, il s'agissait de montrer euh, l'association entre les doses de diurétique, le stade NYHA et la mortalité toute cause, ou le critère mortalité et transplantation cardiaque. La question c'est, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée de ces deux paramètres lorsqu'ils sont additionnés au score de risque Mayo et Yuka Et puis, euh, une petite question subsidiaire, c'est, euh, quid du seattle Failure modèle c'est-à-dire ce score de risque dans l'insuffisance cardiaque, mais qui n'a jamais été testé dans l'amylose cardiaque TTR. Donc, euh, finalement, le matériel et méthode de cet article, eh c'est une, une étude rétrospective, monocentrique, euh, qui a été, euh, enfin, la période d'étude s'étendait de février 2002 à novembre 2018. Le critère Les critères d'inclusion étaient assez simples, hein, être majeur et avoir une amylose TTR, qu'elle soit white type ou mutée. Le critère de jugement était composite, décès toute cause et euh, transplantation cardiaque et décès. Euh, la dose de diurétique, elle a été euh, de lance, parce que tous les patients n'avaient pas les mêmes diurétiques, elle a été convertie en équivalent dose-poids de furosémide, et euh, les points pour euh, les différents scores étaient attribués en fonction de la dose de diurétique, je ne vous ai pas remis euh, le détail. Et puis, on a, ils ont, le, la méthode statistique était un modèle de COX ajusté pour caractériser l'association entre dose de diurétique, stat et YHA au moment du diagnostic, et le, les critères de jugement euh, principaux. Donc, lorsqu'on regarde un peu les résultats de l'étude, finalement, cette étude, elle a concerné 309 patients. Le suivi moyen était de 1,9 ans et euh, au cours du suivi, il y a eu 33% de décès et euh, 39% de décès ou de transplantation cardiaque. Sur les caractéristiques globales de la population, euh, l'âge moyen de la population était de 73 ans, une majorité d'hommes. Une majorité, c'est en orange sur le diaporama également, d'amylose euh, TTR euh, white type. Et euh, les patients étaient gênés. En majorité, ils avaient une classe NYHA estimée à 2-3. Euh, euh, euh, enfin, le, le, le BNP ou le NT pro BNP était élevé euh, sur 40 patients. Et la troponine également sur une quarantaine de patients. La fraction d'éjection moyenne était à 45 Ensuite, donc ces patients ont été divisés en doses de diurétiques en fonction, en groupe, en fonction de la dose de diurétiques qu'ils avaient pris. Et pour le dernier groupe à droite de l'écran, eh bien on voit que ceux qui avaient la dose la plus élevée de diurétique eh bien ils étaient certes légèrement plus âgés, ils étaient plus gênés sur le stade NYHA avec 61. Euh, patients euh, en stade 3 de la NYHA, et puis ils avaient, il y avait plus de patients qui avaient un BNP et NT pro BNP élevé, ainsi qu'une troponine, une fraction d'éjection légèrement abaissée, une pression artérielle également, euh, pression artérielle systolique excuse, excusez-moi également euh, plus euh, abaissée. Sur la dose de diurétique, et euh, voir si cette dose de diurétique était prédictive de mortalité toute cause et de mortalité ou transplantation, eh bien, vous voyez, euh, En vert, vous voyez que sur la mortalité toute cause, sans aucun ajustement, la dose de diurétique était significativement euh, prédictive euh, de décès. Mais après avoir ajusté sur les critères euh, démographiques, le BNP, la troponine, la fonction rénale, la classe NYHA, euh, la dose de diurétique demeure un facteur prédictif de mortalité toute cause, et, voire de mortalité et de transplantation enfin, et de transplantation. Donc, euh, ici, vous avez euh, la courbe de, de, les courbes de Kaplan-Meilleur exprimant euh, que la probabilité de survie est altérée en fonction de la dose de diurétique et du stade NYHA, mais aussi en fonction des résultats des scores de risque Mayo et Yuka. Donc, pour chaque euh, modèle, la comparaison entre les groupes était significative. Donc, euh, sur le groupe A, par exemple, là, vous avez... Euh, les courbes de survie en fonction de la, euh, de, la, de la dose de diurétique avec la courbe violette qui, euh, qui représente le groupe de patients qui avaient la plus forte euh, dose de diurétique. De même pour le STANYHA en B, euh, de même pour le score de risque Mayo, idem pour le score de risque UK et enfin pour le Seattle-Hortfeller modèle. Euh, sur ce, un troisième résultat est que euh, concerne un peu euh, la courbe ROC. Donc la courbe ROC exprime euh, de, de comment la courbe ROC euh, de l'ajout euh, la valeur de l'ajout des doses de diurétique et du stan y sur euh, le score Mayo ou sur le score Yucca. Donc, vous avez la sensibilité en fonction de 1 moins la spécificité. Et on voit ici, donc pour le score A en haut et pour le score B en bas, que euh, l'air sous la courbe euh, s'améliore franchement entre, euh, par exemple, pour le risque maillot est à 0,693 seul, pour prédire euh, enfin dans la performance du test. Et lorsqu'on ajoute les doses de diurétique et le stade ben cette air sous la courbe passe à 0,798, de même pour le UK modèle, en ajoutant la dose de diurétique et le NYHA au score de risque basique, eh cet air sous la courbe devient quand même extrêmement performante, fait de ce score un score performant avec un air sous la courbe à 0,816. Ensuite, euh, il a été décidé de, euh, comment, de séparer la population de patients en trois groupes selon le score de risque des patients établi, score mayo ou UK plus tadn yh et la dose de diurétique. Donc d'emblée, la survie moyenne de ces patients était de 6 ans pour le groupe à faible risque et de 2,2 ans dans le groupe à haut risque. Et on voit ici sur ces coupes de Kaplan-Meier clairement que euh, le score, les scores les plus élevés eh bien, ont la survie euh, la plus faible. Ensuite, comme il s'agit de tester un petit peu euh, la puissance de ces scores, eh bien, il, les auteurs ont fait un test de rapport de vraisemblance entre les tests en intégrant de façon progressive les diurétiques et le stade NYHA Et on retrouve euh, une valeur, une capacité d'amélioration certaine, que ce soit sur le critère, sur le diagnostic, sur la prédiction de décès ou sur la prédiction de décès et de transplantation cardiaque euh, pour les deux scores. Enfin, les auteurs ont insisté sur le fait qu'ils euh, avaient fait des tests de validation interne et qui avaient euh, aussi montré la performance de ces tests à deux ans. Donc, pour conclure, euh, cet article, j'ai oublié de le dire, paru dans Jack Oncologie en 2020, a montré que euh, la dose de diurétique et le stade NYHA sont deux facteurs prédictifs indépendants de mortalité dans l'amylose TTR et que leur ajout au score de, de, de, qu'on connaît actuellement euh, dans la prédiction euh, du risque de décès dans la l'amylose TTR était euh, vraiment important. Donc, je vous ai remis ici euh, les deux scores, c'est la, la figure centrale, et euh, l'amélioration euh, significative euh, que l'ajout des diurétiques et euh, de l'NYCHA euh, modélise, en fait, hein, permet. Euh, les limites de cette étude, juste pour en parler brièvement, mais on en reparlera ensemble, c'est que ce sont des, une étude monocentrique, qu que les auteurs ont intégré toutes les amyloses TTR, mais ça leur permet également d'avoir un grand nombre de patients et qu'il n'y a pas encore de validation externe. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Lise. Euh, pour cette présentation très claire sur, euh, sur un sujet qui, euh, oui, finalement, on est un peu tous confrontés à ça, hein, le, le, le fait de pouvoir euh, avoir des critères pronostiques pour ces patients. Alors, une question, euh, dans le chat, ces scores sont-ils faits avec traitement, euh, notamment, euh, évidemment, on pense au, au tafamilis et euh, euh, sinon, peut-on imaginer qu'il soit susceptible d'évoluer Oui, c'est une bonne question, oui, effectivement. Ah, c'est une excellente question. Euh, non, ils n'avaient pas encore le TAFAMIDIS. En tout cas, ce n'est pas, pas écrit dans l'article. Je ne pense pas qu'ils avaient pris. En plus, c'est une étude rétrospective qui a commencé en 2002. Donc, euh, 2002-2018, la date de fin. Donc, euh, je ne pense pas. Enfin, après, c'est aux États-Unis, mais je ne pense pas. Mais effectivement, on pourrait refaire la même en, avec nos patients sous TAFAMIDIS maintenant. Tout à fait, oui. Tout à fait. Euh, moi, j'ai une question. Euh, Est-ce que tu sais exactement comment les, les patients étaient diagnostiqués Parce qu'il euh, y en a pas mal qui n'ont pas de furosémide C'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu moins dans l'air du temps, la mylose TTR. Je pense notamment en 2002, où le diagnostic était probablement un peu plus, euh, un peu plus compliqué à faire qu'aujourd'hui. Est-ce que tu sais c'était quoi la filière active Parce que finalement, quand je regarde ces patients-là, euh, pour certains, ils n'ont pas de diurétique. Pour le groupe qui a une, dose, une haute dose de diurétique, c'est du 1 mg kg, euh, ce qui est quand même… Euh, on a des patients avec des doses beaucoup plus élevées que ça. Est-ce que tu as une idée de c'est quoi la, la filière qui a fait rentrer les patients dans cette étude Parce que forcément, 2002, 2005, 2008, ce n'est pas exactement les patients de maintenant. Non, je pense que c'est leur cohorte de patients. C'est vrai que je me suis fait la remarque qu'ils ont surtout caractérisé leurs patients, mais ce qu'ils ce qui mettaient en avant comme imagerie non-invasive, c'était la scintigraphie nucléaire. Enfin, la scintigraphie, pardon, c'est traduit euh, « nucléaire scintigraphie », mais c'est tout. Donc, du coup, non, les critères diagnostiques francs n'étaient pas rappelés euh, dans l'article, peut-être dans les suppléments, j'avoue, mais euh, pas dans l'article. Je pense que c'est la scintigraphie, hein, parce que c'est quand même ce qu'ils ont dit. Oui, euh, oui. c'est vrai que… C est, c est Donc, je comprends que... la question, effectivement, et sur euh, la dose de diurétique, moi, j'ai été surprise. Après, euh, peut-être que, enfin, nous, en tout cas… Euh, Enfin, on les diagnostique peut-être un peu trop tard, c'est ça que je me suis dit, mais c'est tout. Mmh. Oui, ouais, non, tout à fait. Parce qu'en plus, c'est vrai que les, les doses osuriques, on voit bien l'incidence qu'a la dose de furosémide sur le pronostic. Et c'est vrai que moi, je me faisais la remarque dans la présentation c'est que des patients à 1 mg kg de furosémide, il y en a énormément, et puis il y en a qui sont à beaucoup plus que ça, hein, qui 125, 250. Et c'est là qu'on voit le, le, bah, comment ça peut impacter sur le pronostic. Oui. Alors, autre question dans le chat, c'est vrai qui est intéressante, moi j'ai tiqué là-dessus aussi, c'est sur le, la baseline des, des patients, on voit qu'il y en avait euh, pas mal qui étaient sous bloqueur du SRA, sous bêta-bloquant, alors probablement parce qu'à euh, bah, l'époque, quand on avait 40% de fraction d'éjection, on avait tendance à traiter les patients, même avec une amylose hein, bah, comme une HFREF. Est-ce qu'on sait si ces traitements-là avaient été suspendus, notamment les bêta-bloquants au diagnostic, ou on n'a pas d'informations sur le sujet euh, ils ont... Bah, Je n'ai pas clairement la réponse. C'est vrai qu'ils ne se sont pas étendus. Ils s'étendent beaucoup sur les méthodes statistiques et tous ces souvenirs qu'ils ont fait, mais peu sur les critères d'inclusion, vraiment. Ouais. Euh, non, ils n'ont pas trop dit ce qu'ils avaient fait des traitements. Je, moi, j'ai présumé qu'ils les avaient, pour tout vous dire, gardés. Ouais. Et euh, l'autre truc, peut-être à dire sur, cette, euh, sur ce qui était une limite exprimée par euh, les auteurs, c'est qu'en gros, ils ont intégré ensemble BNP, et NT pro BNP, troponine I et troponine T. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une limite dans l'interprétation des résultats même. Hmm. C'est dans les scores et quand on a des, des cohortes un peu, un peu anciennes. Hmm. Okay. Alors, une question dans le chat de savoir si c'était évalué sous ta famille Non, non, euh, je réponds pour toi, hein, Lise. Hein. C'est des patients qui n'étaient probablement ouais. pas sous ta famille que la corde, c'est 2002-2018. Donc, la majeure partie des patients, peut-être qu'il y en a un ou deux sur la fin, éventuellement, j'imagine peut-être, mais euh, non, la majeure partie de la corde, c'est sans ta En tout cas, ils l'ont oui, pas mis oui. dans le tableau des traitements. En tout cas, ce n'est pas écrit dans le tableau des traitements. Donc, euh, OK. Euh, okay. J'avais éventuellement une, une dernière question, alors plus, euh, on va dire, en application pratique euh, pour prendre un peu de recul par rapport à l'article. Qu'est-ce que vous pensez de l'évaluation de la classe NYHA chez ces patients qui, des fois, effectivement, sont, euh, sont âgés, ont un niveau d'activité physique qui est limité C'est vrai que se dire euh, NYHA 2, 3, c'est vrai qu'on le voit souvent comme un, étant un facteur pronostique, mais moi, je me, je me pose des fois la question de savoir vraiment, euh, est-ce que c'est si facile que ça de graduer euh, une classe NYHA dans cette typologie précise de patients Je ne sais pas, ça vous… Vous avez êtes déjà posé la question mais Je suis toujours surprise moi, de la robustesse de la classe NYHA. Même si c'est très subjectif à évaluer, on a quand même toujours une bonne classification des patients. Parce qu'ici, quand on regarde les courbes de survie, elles sont vraiment très, très bien séparées. Alors qu'effectivement, il y a plein de limitations pour évaluer cette classe NYHA, mais c'est toujours surprenant. Je crois que c'est le nombre de patients en fait, qui fait ça, mais effectivement… Ouais, c'est impressionnant de voir la subjectivité, mais que finalement, il y avait un papier d'Andrew Clark, un euh, des Anglais de la spécialiste en sciences sciences qui avait montré que la NYHA qu'on mettait dans nos, dans nos dossiers n'était pas la NYHA ressentie par les patients, mais quand on cotait notre NYHA, on fait une évaluation médicale de l'ensemble des paramètres, en fait, et qui fait que notre impression clinique est euh, meilleure en, vraiment que… Que celle qui est perçue par les patients. C'est assez intéressant finalement, que c'est tellement subjectif que finalement on a notre score dans la tête d'expérience de Nibé qui est la preuve excellente. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure Parce qu'on arrive à 14h, histoire de finir dans les temps, de ne pas prendre de retard. Quelqu'un d'autre Non Mais Sur le chat, j'ai l'impression que je n'ai pas de questions supplémentaires. Non, je n'ai pas vu de questions supplémentaires sur Tidio non plus. Ok, très bien. Et eh ben À ce moment-là, on va s'arrêter ici. Je voudrais remercier à nouveau Frédéric et Elise pour leur, pour leur présentation. Je vous remercie à toutes et tous pour votre présence et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine session de Bibliose qui aura donc lieu dans une quinzaine de jours, dans 15 jours, le 21 octobre, 13h30, même heure, euh, toujours sur le même canal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.